Bonjour, je m'appelle Nancy Darding, je suis constellatrice de projet et depuis un an, je suis aussi formatrice en constellation de projet Et hier, euh, des participants à ma formation m'ont posé une question sur comment faire pour décider qui euh, va sentir, qui euh, représente quoi. Et euh, je leur ai parlé d'un exemple d'un collectif que j'ai accompagné dernièrement, où je me posais plusieurs questions. Et euh, Est-ce que c'est moi qui vais sentir en mettant des plaquettes Est-ce que c'est ce, une personne qui représente tout le collectif Est-ce que je mets euh, plusieurs personnes de l'équipe plus le collectif pour représenter une constellation sur une thématique donnée euh, et toutes ces questions-là, ben, je les ai tranchées en constellation. Donc si vous me suivez, vous connaissez euh, la vidéo qui parle de la constellation expresso. Et si ce n'est pas le cas, ben, je vais vous montrer comment prendre des décisions aussi dans les protocoles de constellation, mais aussi pour toute tout autre chose. Si vous êtes facilitateur, facilitatrice, et que vous hésitez entre euh, tel et tel outil euh, de facilitation, pouf, constellation expresso de décision. Je vous montre ça tout de suite. Alors voilà, vous avez l'option 1 et l'option 2. Et vous pouvez noter sur un petit papier ce qu'est cette option parce qu'une fois que vous êtes dans le ressenti, euh, c'est pas mal de plus trop savoir quelle est le, la représentation. Donc ici, j'ai comme question, est-ce que j'utilise les plaquettes, euh, donc qui sont des feuilles A4, ou est-ce que ce sont les personnes du collectif qui vont être les représentants-représentantes pour cette, forme, cette constellation dont, que j'ai en tête. Donc ici, je vais prendre la, ce qui est le plus juste et le plus équilibré pour le, mes clients, pour l'équipe du collectif. Donc je vais sentir. Donc là, c'est dégagé, c'est calme je respire large et il y a de la clarté et puis je vais de l'autre côté ça fait mal, mal aux tripes euh, c'est je commence à avoir une barre euh, euh, à la tête moi bon, voilà c'est pas du tout confortable donc j'ai de la clarté sur le fait que ce sont les plaquettes que je vais utiliser pour cette constellation-là. Ok. Alors, c'est bon, j'ai l'info. Donc, tu as un bouchon ni plus ni moins, tu as un bouchon ni plus ni moins, je remets à zéro. Alors, j'ai une autre question du coup, c'est qui va ressentir Est-ce que c'est moi qui vais ressentir les plaquettes et qui nomme Ou est-ce que c'est les personnes de l'équipe qui vont aller ressentir cette, les, les différentes plaquettes donc qu'est-ce qui est le plus juste le plus équilibré pour le collectif là il y a un petit sourire qui vient ouais euh. C'est rapide. Euh, là de nouveau, c'est. Ça, ça, ça me prend la tête, quoi. C'est. Et ça m'agace, et ça. Je rentre pas dedans. Mmh, ça m'énerve. Ok. Donc, c'était. C'est moi qui vais ressentir. Voilà ce qui ressort de, de cette plaquette. Donc, du coup, je mets. <rire> Hop, du neutre neutre, tu es un bouchon, ni plus ni moins. Alors, est-ce que j'avais une autre question euh, Est-ce que les plaquettes sont visibles ou est-ce qu'elles sont à l'aveugle Je vais sentir ce qui est le mieux. Donc là, c'est les plaquettes qui sont visibles. Là, c'est les plaquettes qui sont à l'aveugle. Je commence par l'autre côté. Ah oui, ça c'est bien ça ça c'est bien, ça j'ai de la lumière dans j'ai de la lumière dans les yeux, c'est quelque chose de ça agrandit mon champ, c'est bon c'est bon d'avoir ça euh, là ça restreint ça focus et c'est très sérieux et c'est pas une sensation euh, c'est comme si je louchais, c'est comme si je louchais, donc qu'est-ce que j'avais dit, euh, ben je, je crois que si c'est si comme je l'ai noté, là c'est visible, <rire> j'irai revoir la vidéo, euh, mais donc notez bien euh, ce qui est quoi, parce que sinon on ne sait plus, euh, voilà, on sait, je ne sais plus là, en tout cas c'est sûr que c'est cette option là qui est bien mieux, euh... Voilà, une manière de, de pouvoir prendre ces décisions de facilitateur-facilitatrice et alors du coup de, de, de pouvoir, avec toutes vos questions, fabriquer au fur et à mesure votre fil euh, d'intervention. Et à chaque fois, on est au service du collectif, qu'est-ce qui est le plus juste et le plus équilibré pour votre client. Amusez-vous bien